Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'avais envie de vous parler aujourd'hui de ponceuse euh, parce qu'en fait c'est vraiment pour moi un élément essentiel euh, de la et euh, eh bien de la pratique de la prothésie angulaire et donc du coup euh, je voulais vous montrer donc, une ponceuse que j'ai testée que j'ai trouvée sur Amazon et euh, que du coup ben voilà beaucoup de personnes me, me demandaient ce que j'en pensais donc j'ai décidé de l'acheter et de la tester pour vous. Alors comme vous pouvez le voir c'est une ponceuse qui est sans fil, c'est-à-dire qu'elle n'est pas branchée. Et donc, vous pouvez l'accrocher directement à la taille. Donc, elle est vraiment nomade. Elle est toute petite, donc elle n'est pas, voilà, pas très encombrante du tout, vous voyez, hein, par rapport à ma main. Et pourtant, j'ai des petites mains. <rire> donc, elle est vraiment toute petite, elle est plutôt sympa. Cette partie-là peut s'enlever également. Voilà, c'est la partie où on va... Hop, on a juste à le clipser. On va euh, le ranger finalement et on a juste un petit cordon voilà donc on peut très bien également la recharger mais en fait elle va tenir très très très longtemps euh, donc je vais vous montrer en pratique euh, comment je vais l'utiliser je vais enlever donc euh, ma pose de Noël j'avais déjà commencé sur l'auriculaire mais voilà, euh, donc cette pose là vous la retrouvez également sur la chaîne Youtube euh, donc j'avais fait un live sur le sujet mais voilà, maintenant les fêtes sont passées on peut passer à autre chose et donc du coup je vais revenir à quelque chose de plus sobre on va dire euh, donc on va retirer tout ça avec la ponceuse je vais vous montrer les différents embouts que j'utilise et surtout je vais vous dire ce que je pense de cette ponceuse. Donc on va débuter tout de suite donc je vous montre comment est-ce qu'elle fonctionne. Alors il suffit de l'ouvrir ici, il y a un petit clic. Hop, on peut ouvrir le remettre de enfin l'enlever, le remettre dedans et hop, on resserre et là ça ne bouge plus. Ce dont il faut tenir compte au niveau des ponceuses, ça va être la vibration. Lorsqu'une ponceuse vibre, lorsque l'embout vibre en fait euh, la vibration va créer en fait un, un sentiment très désagréable au niveau de l'ongle ce qui va faire que euh, ça aura tendance à, à chauffer et à agresser un petit peu donc cette ponceuse là au niveau de la vibration je la trouve vraiment très très bien j'ai l'habitude d'utiliser comme vous pouvez le voir des embouts avec des grains assez épais et donc du coup euh, lorsque ça vibre c'est vraiment très très très désagréable sur l'ongle après vous utilisez un embout plus fin, euh, ça va être la même chose puisqu'en fait même si l'embout est plus fin, vous devez quand même appuyer à une certaine euh, intensité pour qu'en fait euh, vous puissiez avoir le, le gel qui part. Donc euh, moi je préfère utiliser un gros grain euh, pour enlever le plus gros et éventuellement un grain plus fin. Mais j'aime bien quand même finir à la lime pour avoir quelque chose de plus propre. Euh, donc voilà, pour, euh, pour cette ponceuse, elle ne vibre pas du tout euh, J'ai essayé sur ma maman qui est extrêmement sensible à la ponceuse Elle ne le, la supporte pas du tout Et avec celle-ci, il n'y a pas de souci. Donc euh, vraiment, c'est agréable Alors ça c'est pour le côté positif, euh, donc elle est nomade, elle est hyper pratique, voilà, pour rentrer les embouts qui ne bougent plus du tout, on risque pas d'avoir l'embout qui se, qui se barre d'un coup, donc ça c'est très positif. Pour l'allumer, il suffit d'appuyer sur ce bouton à peu près 3 secondes, voilà, et là il s'affiche donc le zéro. Donc c'est la puissance. C'est une euh, 35 000 tours, il me semble. Euh, donc c'est plutôt bien. Il faut vraiment prendre des, des penseuses avec, euh, voilà, un, un niveau de rotation assez important. Donc là, on va pouvoir monter simplement en tournant. Et là, on arrive aux 35 000. Et là, vous pouvez voir que ma penseuse ne vibre pas du tout. Elle ne bouge pas. Et donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment très bien. Ensuite, on peut justement régler la puissance comme ça. Alors c'est un peu long, il hein faut pas mal tourner pour régler la puissance. Et en fait, euh, quand on veut l'éteindre, on ne peut pas appuyer juste une fois sur le bouton, puisqu'en fait, quand on appuie juste une fois, le sens de rotation tourne. Donc il faut de nouveau appuyer 3 secondes. Voilà pour l'éteindre. Bon après c'est pas non plus euh, très dérangeant mais il faut y penser qu'il faut appuyer longtemps parce que sinon le sens de rotation tourne. Elle est vraiment très très simple à utiliser et moi ça fait plusieurs fois que j'utilise sans avoir besoin de la recharger. Je l'ai eu comme ça, je l'ai pas du tout rechargé donc ça c'est plutôt sympa aussi. Donc on va tester la ponceuse tout de suite. Je, on va d'abord tester donc pour enlever le gros du gel et puis ensuite je vous montrerai également sur les cuticules. Donc je vais la mettre de côté, hein, alors hors champ, mais voilà, je, je l'aurai comme ça. Donc je vais l'allumer, je vais quand même vous montrer, je l'allume, je vais enlever cette partie, hop, elle est allumée, et on va la monter. Alors moi j'aime bien la mettre au maximum pour enlever le gel. Voilà, donc comment est-ce qu'on passera sur l'ongle Et eh bien tout simplement, on va venir sur le haut, donc à peu près à ce niveau-là. Je vous mets un petit repère et on va venir comme ça tirer vers le bas. On va faire des bandes. Alors là, par contre, le sens de rotation n'est pas bon. Si vous sentez en fait que, euh, que ça n'accroche pas, c'est que le sens de rotation euh, n'est pas le bon. Là on est sur le F, donc vous avez le F et le R. Et là vous sentez que c'est bon d'un coup, voilà. Et je vais appuyer assez fort mais sans appuyer trop fort, parce que vous voyez que ça va quand même relativement vite. Et je vais faire des bandes comme ça tout le long jusqu'à l'autre côté. Alors là je n'ai pas d'aspiration, hein. Pour éviter que ça fasse du bruit dans la vidéo mais bien évidemment c'est toujours mieux de travailler avec aspiration Voilà, donc je passe plusieurs fois comme ça et lorsque c'est fait je vais passer donc sur le haut donc n'appuyez pas trop fort hein, si vous êtes vraiment débutante vaut mieux le faire en plusieurs fois Et je vais également passer un petit peu sur les côtés. Pour ça, je tire ma peau. Donc ça, la ponceuse, c'est vraiment un élément euh, qu'on va voir énormément dans la formation styliste angulaire niveau 1. Euh, donc c'est vraiment pour les débutantes. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que j'avais je, que je moins abordé dans la formation de, de base et perfectionnement. Et là dans cette formation styliste ongulaire niveau 1 on va revenir énormément sur la ponceuse Donc vous allez voir vraiment toutes les subtilités de, de la ponceuse parce qu'avec la ponceuse on peut vraiment tout faire de A à Z. Là l'objectif vous voyez que mon ongle voilà, part un petit peu vers le, vers le bas. Je vais essayer de rattraper un petit peu voilà, le bombé, mais de toute façon euh, voilà, j'ai naturellement les ongles qui piquent un peu du nez. On essaie quand même déjà d'emblée de faire quelque chose d'assez fin, d'assez joli, sans toucher l'ongle naturel. Ça, c'est très important. Voilà. Vous voyez ce que ça donne On va faire pareil. Je vais enlever un petit peu la poussière. On va faire pareil sur l'ongle à côté. Cette fois-ci, je vais le faire un peu plus rapidement. Avec la couleur, vous le voyez encore mieux. Vous voyez, quand j'appuie plus fort, la couleur part. Mais par contre, comme je vous l'ai indiqué, si vous êtes toute débutante, n'essayez pas d'appuyer trop fort tout de suite parce que sinon, vous risqueriez de vous blesser ou de blesser vos modèles ou vos clientes. Voilà, moi j'arrive également à remonter plus haut avec la ponceuse. Mais j'aime bien le faire en deux fois. Et donc, juste, voilà, on finit comme ça. Alors, il faut savoir que sur cet embout, là, vous voyez que je peux toucher. Parce qu'en fait, sur, euh, sur le bout, il n'y a quasiment pas de grain. Ce qui fait qu'en fait, quand je vais passer près de ma cuticule, je ne risque pas de l'abîmer. Mais alors, il ne faudrait surtout pas passer avec le corps de l'appareil. Parce que là, vous voyez, là, je ne mettrai, mettrai pas ma peau. Hein. Donc... Euh, Là on peut soit euh, tourner le la... voilà faire euh, faire comme ça ou alors tourner euh, le sens de rotation. Voilà, vous voyez qu'avec le même embout, finalement euh, J'ai euh, également repoussé un petit peu ma cuticule, légèrement. Alors, on peut le faire comme ça, mais moi j'aime bien quand même repasser avec euh, mon repousse-cuticule métallique d'abord, pour pouvoir bien nettoyer ensuite les cuticules. En sachant que ça, c'est pas l'embout spécifiquement pour les cuticules, mais, mais on peut l'utiliser pour ça aussi. Allez, on dit au revoir au dernier petit gnome Vous voyez là, ça risque d'accrocher quand vraiment vous appuyez trop fort. C'est pour ça que j'aime bien faire des petits allers-retours. Alors, je dis petits allers-retours, mais on appuie, on soulève. Hein. On appuie, on soulève. On repousse gentiment, euh, enfin on retire gentiment le gel sur le haut. Alors attention à l'inclinaison hein, de la ponceuse, ne soyez pas trop sur l'ongle. Quand vous travaillez vers la cuticule, voilà, vous allez plutôt travailler comme ceci juste pour toucher le haut. Et attention à laisser toujours une couche de gel. Vous voyez que la dépose va finalement vraiment vite lorsqu'on sait la pratiquer. La dépose et le remplissage d'ailleurs aussi. Voilà. Et le dernier, le pouce. Alors on est toujours dans des positions un peu inconfortables quand on le fait sur soi-même. Hein. Voilà, on peut aussi décider de le faire plus doucement, mais de faire toute la bande plus doucement voilà c'est aussi une possibilité faudra vraiment trouver euh, voilà la, la technique où vous êtes le plus à l'aise soit faire des voilà rapidement soit passer tout le long d'un coup voilà on peut passer comme ça également Je passe vraiment sur tout le pourtour et comme je vous l'ai montré avant on fait bien attention à ne pas abîmer l'ongle justement en ayant juste les grains tout fins à ce niveau là. Voilà, la dépose est déjà réalisée. Donc, je vais éteindre. Voilà. Je vais enlever le plus gros de la poussière. On va enlever l'embout qu'on va ensuite nettoyer et désinfecter. Voilà, et ensuite, donc, euh, comme je vous l'ai dit, j'aime bien repousser les cuticules avec mon repousse-cuticule en métal. Et là, on va vraiment pouvoir peaufiner les cuticules. Alors pour celles qui se posent la question, est-ce que si on n'a pas le CAP, on a tout de même le droit de, de travailler comme ça avec la ponceuse Alors oui, tout à fait. Hein. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est en fait couper les, la cuticule, de passer la barrière cutanée. Mais vous pouvez quand même travailler comme ça les cuticules. Je vais chercher mon embout. Alors là, vous avez plusieurs embouts, par exemple, euh, que vous pouvez utiliser pour les cuticules. Celui-là est pas mal, mais attention, hein, il est très très très pointu, vous avez vite fait de vous blesser. Donc si vous voulez un peu passer sous la cuticule, euh, celui-ci pourra être vraiment bien, mais attention, hein, Cela, il n'est vraiment pas pour les débutantes. Pour les débutantes, il vaut mieux utiliser un embout beaucoup plus... Euh... Beaucoup plus léger, donc sans, sans pointe. Euh, celui-ci pourra être pas mal. J'en ai d'autres également. J'arrive juste pas à remettre la main dessus. Alors, je vais peut-être pouvoir sortir. Il est là. Bon, celui-là, j'utilise vraiment, vraiment beaucoup. Euh, donc, euh, voilà. Un petit embout tout simple. Qu'il faut d'ailleurs que je nettoie. Euh, je l'ai utilisé juste sur moi. donc euh, voilà. Et il est plutôt pas mal parce qu'il n'est pas trop agressif. Et euh, voilà. Il, il est pas mal. Je vais quand même peut-être vous montrer celui-ci. Alors attention, hein, il a quand même un gros grain sur le bas. Hop, on referme. Là, je vais quand même monter moins. Là, je vais être à 20 000 tours à peu près. Là, il va me permettre de vraiment bien nettoyer les petites peaux qui pourraient rester. Attention encore une fois au positionnement hein. et bien attention de ne pas trop toucher mais pas non plus d'être trop comme ça. Voilà, il faut vraiment avoir la bonne inclinaison. Vous voyez que là j'arrive mieux à retirer les petites peaux qu'il me reste sur l'ongle et sur les côtés. Donc ça en fait, au niveau des cuticules, les questions comme ça que vous pouvez vous poser, euh, eh bien j'y réponds dans une, dans une conférence, dans un atelier que, euh, que j'ai fait récemment. Euh, je l'ai entièrement refait d'ailleurs. Et donc du coup, je vous explique plein de choses sur le métier de prothésiste ongulaire. Vous allez pouvoir voir justement si vous êtes toute débutante ou vous ne pratiquez pas du tout encore le métier, si c'est quelque chose qui peut être fait pour vous. Donc on va voir plein plein de choses. Comment avoir des clientes, comment faire l'effet waouh chez vos clientes pour leur donner envie de revenir. On va voir euh, bah voilà, ce que vous avez le droit de faire ou pas faire. Euh, au niveau du métier, vous allez voir également donc euh, les avantages, les inconvénients du métier. On va en parler. Et puis, euh, voilà, je vais vous parler un petit peu de mon parcours euh, et puis de, de la super offre que je vous fais en ce moment. En fait, là, j'ai vraiment une, une offre de... voilà. Une offre très limitée que je vais faire, euh, où je vous offre finalement bah, plusieurs formations pour le prix d'une seule. Mais vraiment, euh, voilà, j'aimerais que vous, vous assistiez à cet atelier. Il dure deux heures, mais c'est deux heures qui ne sont pas perdues, parce que si ça vous permet de, de prendre une, une décision qui va peut-être changer votre vie, je pense que deux heures, euh, bah, vaut, vaut mieux les passer à faire ça plutôt que de regarder un film qui, qui finalement ne changera rien pour vous. Juste encore. Une toute petite peau ici qui m'embête. Voilà, donc, alors, ça je peux vous le montrer aussi lorsque j'allume, on voit ici le taux de, de charge, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà ici, donc là on a le sens de rotation et là on a donc la vitesse, quand on tourne on voit que ça monte, donc, par exemple là on est à 10, donc ça veut dire 10 000 tours, là on est à 20, 20 000 tours, 30 000 tours et 35 000 tours. Lorsque vous êtes sur les cuticules, soyez toujours voilà, aux alentours des 20 000 tours, 25 000 tours à la limite, mais pas beaucoup plus vite. Et voilà, on éteint. Donc voilà, en résumé, c'est une ponceuse que je trouve vraiment sympa. Euh, elle est accessible en termes de prix. Euh, franchement, quand vous débutez, c'est très très bien. Vous pouvez très bien partir sur ce type de ponceuse. Vous voyez qu'elle est, elle est toute rikiki mais euh, très puissante. Donc euh, vraiment, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'elle ne vibre pas, qu'elle ne chauffe pas. Et euh, vraiment, on a un gain de temps euh, voilà, assez important, puisque vous voyez que... J'ai fait une des j'ai euh, voilà, j'ai même pas vraiment à relimer hein, finalement. On peut très bien rester comme ça. Alors bien sûr au niveau de la forme, hein, je l'ai un peu, euh, je un peu attaqué. Il faudra bien sûr relimer, euh, mais ça je préfère largement le faire à la lime que le faire à la ponceuse parce qu'à la ponceuse on n'aura jamais quelque chose de vraiment bien, euh, bien droit, bien euh, bien défini. Donc euh, voilà, il faut, ça c'est vraiment du travail de précision. Mais en tout cas voilà, si euh, si vous êtes intéressé par une ponceuse qui soit accessible, que vous pouvez acheter et recevoir rapidement, ben voilà, cette ponceuse, je la trouve vraiment sympa. Donc voilà pour mon avis sur cette ponceuse. Et donc voilà le résultat donc sur mes ongles. Voilà, en sachant que je dois dépoussiérer, euh, passer un coup de cleaner. Voilà, je vais montrer avec le cleaner ce que ça donne. N'hésitez pas à passer le cleaner régulièrement hein, pour, euh, voilà, pour bien vérifier s'il y a des zones qui se décollent ou des choses comme ça. Voilà. Et là, je voulais aussi vous montrer... Alors pareil, Il faudrait que je passe aussi un coup de cleaner parce que j'ai plein de poussière dessus. Du coup, On va prendre un petit carré. La tenue assez exceptionnelle et la finesse euh, du nouveau gel euh, donc le magic gel vous voyez en fait voilà j'ai ça de repousse ça fait euh, voilà, là mon gel va jusqu'ici mais en vrai <rire> en, en vrai ma pose elle est comme ça puisqu'en fait là j'avais juste remis un coup de finition par dessus euh, il y a quelques semaines mais en fait ça fait très très très longtemps que je ne les ai pas refait c'est juste incroyable et vous voyez la, la tenue en fait hein, des produits pas de nail prep, pas de primer. Voilà, un protocole simplifié des produits sans acide hypoallergénique. Et euh, donc ce Magic Gel qui est réellement magique. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, alors je vais vous montrer sur celui-ci. Hein. Lorsqu'on l'applique, euh, eh bien il fait un super effet. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait presque un effet baby boomer, mais très naturel. Euh, ça camoufle bien la plaque de l'ongle puisque vous voyez que là on voit hein, mon, mon ongle par exemple. Là on ne voit rien du tout, ça fait vraiment un super effet. On peut avoir un ongle qui est vraiment très très fin. Vous voyez il est vraiment très fin mon ongle et pourtant il tient vraiment très bien. Voilà, je vous montre un peu sous tous les angles euh, sur le dessus. Voilà il est fin et il tient Très très bien, il n'y a pas besoin d'avoir des tonnes de matière hein, pour que ça tienne. L'objectif euh, c'est vraiment d'avoir des ongles fins, mais voilà, qui, qui résistent, qui tiennent pendant très longtemps. Et là vous pouvez voir que tous mes bombés se sont complètement décalés. C'est-à-dire que voilà, là on a le bombé ici, le bombé là. Mais en fait, vous voyez que malgré ça, il y a zéro décollement. Ça, c'est assez, assez incroyable. Donc voilà, là, ce que je vais faire, c'est simplement très légèrement rattraper ici, avec le limage, remettre un tout petit peu de gel ici, et en fait, ce sera tout bon. Parce qu'en fait, euh, lorsque vous travaillez en mettant énormément de matière, déjà, c'est pas beau d'avoir euh, une matière comme ça, et en plus de ça... Euh, je veux dire, vous perdez de la matière. Donc, euh, voilà, du, de la matière première. Vous perdez du temps à relimer. Et en plus, c'est pas joli. Donc, il n'y a pas, pas d'intérêt. Moi, vraiment, dans la formation, je vous apprends à faire des ongles très fins et surtout rapidement. J'ai même une formation euh, pour celles qui sont déjà en activité, qui s'appelle styliste ongulaire niveau 2, où on va voir des poses très rapides. Et ce gel-là, pourquoi il est magique Alors, je vais quand même vous l'ouvrir pour vous le montrer. Parce qu'en fait, dans le pot, il est relativement épais, c'est-à-dire je peux retourner le pot, voilà, il ne bouge pas. Vous voyez, hein, il, il bouge quasiment pas du tout. Lorsque je vais l'appliquer sur l'ongle, je vais prendre, bon, allez, je vais prendre ça pour vous montrer un petit peu. Voilà, là, je vais, hop, hop, hop, je vous montre, hein, il bouge quasiment pas non plus. Très très peu. Il va s'auto-égaliser un peu, mais tout doucement. Et en fait, quand je l'applique sur l'ongle, il va rester comme ça. Vous il, il, il coule, mais à peine, à peine. Il bouge quasiment pas. Lorsque je vais venir le travailler, il va devenir fluide et il va se travailler au fil. Donc c'est vraiment un gel que j'adore travailler, parce qu'il se travaille Très très bien, il est juste euh, extrêmement agréable à travailler. Et lorsque j'arrête de le travailler, ce qui est magique, moi bon, je fait n'importe quoi là, hein, je ai, je l'ai pas du tout appliqué, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Lorsque j'arrête de l'appliquer, voilà, la mise au point se fasse, en fait il ne va pas bouger. Là c'est atroce hein, ce que j'ai fait, hein. <rire> surtout ne faites pas ça. Mais c'est juste pour vous montrer que lorsque j'arrête de le travailler, en fait il va il va se restabiliser sur l'ongle. C'est en fait tout ce que toutes les esthéticiennes ont rêvé d'avoir pendant des années. Désolée pour la mise au point. Voilà, ça fait le focus sur l'arrière. Et donc, euh, en fait, ça vous permet, si vous avez bien compris, de travailler plusieurs ongles en même temps sans que votre premier ne coule euh, directement dans les cuticules ou sur les côtés. C'est vraiment un gel, mais euh, que je trouve magnifique, tant en termes de couleur. Que en termes de, de caractéristiques. Et en plus de ça, euh, si vous le souhaitez, vous pouvez l'utiliser en pop-it. Alors là, j'ai pas le la bonne largeur. Je sais pas si je l'ai sous le coude. Je sais pas si. Le, ouais, voilà. C'est la largeur de mon pouce. En fait, vous pouvez l'utiliser. Pardon pour la mise au point. Voilà. Vous pouvez l'utiliser en pop-it. Et en fait, là, hop. Vous allez pouvoir comme ça répartir la matière. Vous allez pouvoir le catalyser comme ça. Je vais le catalyser pour vous montrer. Alors j'ai un peu trop appuyé dessus, hein, ça a un peu coulé sur le côté. Je vais quand même vous montrer que euh, finalement, avec la ponceuse c'est hyper rapide pour le rectifier. Vous allez voir que vraiment, je trouve que c'est tellement agréable de travailler comme ça en, en pop-it. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, là, je l'ai catalysé 30 secondes. J'appuie simplement de côté. Hop Je sais pas si vous voyez. Alors, bien sûr, il faudra le relimer hein, sur, euh, sur les côtés. Mais vous avez déjà un bombé qui est bien fait, qui est bien placé. Voilà, vous voyez que le travail en pop-it se fait hyper rapidement. Je catalyse encore environ allez, 60 secondes, mais c'est vraiment, euh, vraiment beaucoup, il hein. n'y a pas besoin de le catalyser autant. Et en fait, pour celles qui, qui débutent, euh, j'avais pensé vous proposer une formation vraiment que en pop-it euh, vraiment une formation qui serait euh, ciblée sur ça donc dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez justement une formation très très très complète euh, sur les pop avec tout ce qu'on peut faire avec les pop -it. on peut vraiment euh, faire des choses magnifiques j'ai des pop en C-curve, j'ai des pop en forme artistique j'ai des pop de juste pour, euh, pour le bord libre on peut faire des french reverses avec magnifiques. On peut faire tout un tas de créations. Et en fait, je pense que... Voilà. Alors, j'en parle déjà énormément dans la formation styliste ongulaire niveau 2. Mais peut-être aller encore un peu plus loin euh, sur, euh, sur ces pop -its. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Alors, on va laisser encore un tout petit peu. Moi bon, ça devrait aller. Vous voyez que là, en fait, ça a débordé un peu sur le côté. Là, ça a débordé à peine sur le côté. Et... Alors, je ne sais pas s'il a assez catalysé. Non, il me semble encore un petit peu faible. Hein. Voilà, là, je n'avais pas assez de matière sur le côté. C'est pas grave. On va juste... Je vais juste vous montrer comment, du coup... Alors là, je le mets à fond. Je vais simplement passer comme ça. Vous voyez, ça saute tout seul. Là, sur le haut, bah, finalement, il n'y a rien à faire. Hein, c'est bien fait. Alors, c'est pas l'embout que je préfère pour faire ça. Je préfère l'embout euh, un peu plus grand. L'embout que j'avais au départ dans la vidéo. Mais ça fonctionne aussi. Alors, je préfère passer tout doucement hein, quand même sur les contours. J'aurais juste un peu le surplus. Je suis allée un peu fort. À éteindre voilà. et ensuite il n'y plus que la forme à faire alors petite astuce pour faire une belle amande je vous donne quand même pas mal d'astuces dans cette vidéo hein. je voulais juste parler de la ponceuse mais voilà. pour les amandes vous pouvez faire partir sur un styletto pour être bien centré au milieu et ensuite, vous allez simplement arrondir un peu l'avant. Je passe un dernier coup en dessous. Voilà, donc, Pour celles qui ne savent pas faire des amandes, vous partez sur un styletto. Et ensuite, vous arrondissez un petit peu l'avant. J'affine un tout petit peu les côtés, mais il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Et voilà l'ongle est déjà fait alors bien sûr hein, il faudra on peut pas le laisser comme ça hein, mais euh, voilà le, le bombé est fait il est fin là simplement il suffit de passer avec un bloc moi j'ai un très très vieux bloc pour enlever la brillance et là vous pourrez directement passer Passer à la couleur euh, au nail art que vous voulez faire voilà, alors juste hop on peut rectifier encore un tout petit peu sur le côté si nécessaire à la lime. vous voyez que normalement il n'y a plus grand chose à faire moi les pop-it c'est vraiment quelque chose que, que je travaille beaucoup en ce moment sur moi, je fais quasiment plus que ça je trouve que quand on le fait sur soi c'est juste génial et ce gel là permet vraiment de le faire très facilement, très rapidement et donc moi j'aime beaucoup beaucoup beaucoup mais bien sûr, ça demande une certaine maîtrise. Et du coup, ben c'est ce que je vous enseigne dans la formation styliste ongulaire niveau 2. Voilà, donc si ça vous intéresse, euh, vous pouvez y accéder. Donc, euh, avec... Euh, bon, bien sûr, si vous êtes toute débutante, ce sera peut-être bien quand même de, com de commencer par la styliste ongulaire niveau 1. Mais ensuite, voilà, dans, ce, dans cette formation styliste ongulaire niveau 2, on va voir vraiment toutes les techniques rapides comme celle-ci. Et voilà, donc je vais vous laisser euh, pour aujourd'hui... Vous avez vu donc ce que je pense de euh, de la ponceuse. On a vu comment l'utiliser. On peut l'utiliser pour une dernière euh, méthode. C'est que si, euh, voilà, là par exemple, j'ai un ongle qui pique beaucoup du nez. Je vais en fait pouvoir remettre du gel par-dessus en ayant plus de gel sur l'avant. Et ensuite venir rectifier l'avant. Mais voilà, ça c'est des choses plus techniques qu'on verra donc dans la formation. Je vous dis à très bientôt euh, ben, pour d'autres vidéos. N'oubliez pas, hein, je vous ai dit, l'atelier, euh, je vous l'offre. Je vous mets le lien juste sous la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. A très bientôt.